Bienvenue dans le cinquième épisode du Grimoire du Phénix sacré. Aujourd'hui sera mise à l'honneur les amis et les alliés de Keltios. Musique Deux longs mois se sont écoulés depuis la dernière vidéo du Grimoire du Phénix sacré, et non sans raison, car je m'étais juré de ne pas faire de nouvelles vidéos tant que le développement n'aura pas commencé. Et oui, ça m'a été réclamé, bon, euh, ça fait 10 ans que tu fais que des artworks du scénario, quand est-ce qu'on verra la, le jeu pointer le bout de son nez Et ben, voici la preuve Le jeu a commencé donc officiellement à être codé Et c'est ainsi que l'idéal commence à se rapprocher de ma réalité. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette vidéo sur l'idéal et la réalité et bien bah, la réalité prend enfin vie pour le Phénix sacré grâce en partie à l'aide d'amis, de membres de l'équipe, mais aussi d'alliés car nous avons formé une alliance de plusieurs fan-games, d'ailleurs j'en avais parlé en fin de cette fameuse vidéo et c'est pour cela qu'un Discord nommé Pokerécré, qui va être mis à l'honneur dans cette vidéo a vu le jour Alors le lien pour inviter euh, le voici, il sera mis dans la description de la vidéo Donc je vous lis rapidement les, les quatre lignes du but de ce Discord, Pokérecré est un serveur public créé pour promouvoir les fan games Pokémon développés par plusieurs chefs de projet de Pokémon Workshop, le fameux forum de Yuri, créateur du PSDK. Nous, enthousiasmes créateurs de nos créations vidéoludiques Pokémon, avons fait vœu d'amitié et d'entraide. Voilà pourquoi nous sommes tous réunis ici sous le nom de Pokérecré. <rire> bon, ça n'a rien à voir avec euh, l'affection dans les jeux de sixième génération. Donc, nous sommes en tout 5 chefs de projet dans 5. Cinq... Pas quatre, 5 chefs de projet à l'avoir rejoint. Que voici: euh, Celt, Pokémon Celt de Katsuki, Pokémon Phoenix Sacré de moi-même, Pokémon Mana de Blade Red, Pokémon Jasp de Ron, et récemment, le dernier arrivé, Pokémon Grim Eclipse de Kerou Et bien, on va vous les, pr les présenter rapidement, c'est en, en 10 secondes chacun. Pokémon J Japs. C'est le fameux fan game de Euron, le maître en event-making, puisque c'est là où il est super à l'aise. Qui a connu plein de générations, mais ça y est, c'est s'est lancé... Alors ça, c'est pas la bonne présentation, c'est l'ancienne présentation. Pour voir la présentation actuelle, je vous renvoie sur son salon Discord, où vous aurez toutes les news, les vidéos de tous ces petits tests d'event-making, il adore ça. Ensuite, rapide ra présentation de Pokémon Grim Eclipse, dont la page sur... Euh... Pokémon Workshop est ici. Alors, c'est un mélange de deux univers, RWBY et Pokémon. L'originalité est ici. Ensuite, le suivant, c'est Pokémon Celt. Alors, c'est un fan game qui, qui commence tout juste comme moi à être codé. Et bien, c'est de Katsuki, alias Katsuki Sun sur Pokémon Workshop. Et c'est celui qui m'a fait les artworks de Magneti et euh, Charpentier de Keltios, les formes Delta régionales propres à mon univers. Et enfin, je ne vous présente plus Pokémon Mana de Blade Raid, dont sa présentation est ici sur le Discord. Voilà, Pokémon Mana avec sa fameuse map Cero hero Nous deux fans de sont alliés, donc c'est pour cela que j'en ai tellement parlé en ce moment. Et enfin, je vais rajouter un sixième fan game qui n'est pas dans Racré, il s'agit de po Pokémon Lumière Céleste, un projet privé initié par Danny Fenton, membre de Pokémon Workshop. Vous le découvrirez en temps et en heure quand il aura décidé. Après avoir mis à l'honneur ces fan fangames alliés avec, entre lesquels nous nous entraînons dans la joie et la bonne humeur, ben, vous vous demandez quand même qu'est-ce qui s'est passé dans Pokémon de Sacré de Phénix durant ces deux mois oui parce que c'est quand même l'intitulé de cette playlist, le grimoire du Phénix sacré. Bah ben, première chose, bon, l'équipe s'est un petit peu agrandie. Nous accueillons notamment Cotins, qui est graphiste et aspirante web manager et programmeuse. D'ailleurs, elle nous a promis de refaire à neuf le site web officiel qui est en léthargie depuis plusieurs mois. Oui, il n'a pas bougé, hein, c'est pour ça que je ne le montre pas dans cette vidéo. Il y a eu quelques aspirants aussi qui attendent de faire leur preuve, ça viendra en temps et en heure. Donc officiellement, retenez que nous sommes quatre dans l'équipe, ainsi que trois modérateurs. Quoi de beau sinon ben, euh, Deux nouvelles, nouveaux artworks de Pokémon propres Donc les évolutions Ombrali euh, et Luxali. Euh, c'est une collaboration entre moi et Celia. Bon, c'est surtout Celia qui les a dessinés pour Luxali, mais c'est moi qui ai fait euh, la coloration et les ombrages d'Ombrali. Quand je vous parle d'entraide entre les fans de game, ben, voici si la preuve, Alors, ça c'est pas pour moi, bon, enfin, d'un côté ça me sert parce que ces Pokémon sont aussi présents à Keltios mais aussi à Xil, le monde de Pokémon Mana, ben, c'est l'un de ses starters hauts bon. qui s'appelle Aquapla, Flab voilà, je les j'ai fait les sprites euh, pour lui, Aerun qui m'a fait officiellement passer dans la catégorie euh, projet vidéoludique dans Pokémon Workshop, donc c'est un level up, un, un grade, une montée en grade, c'est un projet est reconnu comme sérieux dans le forum. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours pas de démo, faut peut-être que je la fasse, donc, vidéo de démo que vous pouvez voir, l'asprit de Guidion que vous avez vu en tout début de la vidéo, avec la vidéo, et bien sûr, je l'avais toujours pas fait, l'artwork, enfin non, pas l'artwork, l'overworld de l'héroïne Vivienne, animée avec et sans Partie suivante de ma vidéo du Grimoire du Phoenix Sacré, mon compte Deviantart. La première chose que vous verrez, bah, c'est que c'est un compte premium Et oui, je vais upgradé, je parlais d'upgrade, justement, il y, a, il y a beaucoup de choses qui s'upgradent chez le phoenix sacré. Et ben, bah, c'est le cas de mon compte DeviantArt, bah, parce que le prix en vaut vraiment le coup, j'ai trouvé. Ça augmente un petit peu la visibilité de mes déviations, donc euh, plus de pubs pour euh, mon fan game. Et euh, hormis ça, bah, galerie s'il vous plaît, si ça veut bien charger. Allez, dépêche-toi. Bah je vous montre rapidement les dernières déviations. Donc, un Arcana qui a fait la hype avec plus de 1000 vues, euh, presque 1000 vues en 24 heures. Euh, Guidion, le grand titre. Le Uralie, qui est un Pokémon de Pokémon Uranium. Parce que quelqu'un, bah, par commentaire, m'a demandé de... Est-ce que tu peux le spriter euh, Ben bah, voilà, je l'ai fait. Bon, les évolutions avec leur version Shiny. Euh, Viviane, ah oui, je voulais vous en montrer rapidement. A été dessinée par Ecelia, ça y est, elle a eu son artwork. Il n'y a pas que l'Overworld. Elle a aussi fait euh, fin... Euh, fin février le méga Dracolos qui a eu pas mal de succès. Voilà, parce que vous savez les trois starters de Pokémon euh, Sacré de Finex, Mini Draco, Drabi et Cricknot, et ben Mini Draco officiellement n'a pas de méga. Et c'est pas juste. Voilà, c'est bon, elle est officielle. Et enfin, je voulais vous montrer, beaucoup aime ce petit Pokémon. Vous savez, un Solurdo, l'insignifiant envers... Euh, à l'aspect de serpent, et eh ben, dans Pokémon de Sacré de Phoenix, il aura son évolution Et il en, a, il en aura pas une, mais deux pour le prix d'une, parce que c'est plus sympa. et eh ben, ceci a été sketché par cotins et terminé par moi, euh, j'ai fait tout le reste. Et ses Ragon, il me semble que c'était 50-50 entre Kotins et moi. Donc quand je vous parle de collaboration, même en sein de l'équipe, on se, on se fait les dessins et les artworks à moitié-moitié. Même, euh, et c'était pareil, donc, pour Ombrali... Euh, entre Celia et moi, donc c'est une expérience assez amusante, hein et ça permet vraiment de. Puisque je parle des alliés des amis de Keltios, vraiment de mettre l'accent sur le travail d'équipe. Car nous sommes tous unis vers un hein même objectif, rendre couloir au phoenix sacré. Oh oh, oh <rire> Et enfin, allez, on enchaîne sur la dernière partie de la vidéo, qui est un Trello. Oui, c'est une idée de la dernière recrue Cotins, qui elle dans sa fac travaille avec ça pour ses travaux universitaires, en équipe. Et donc elle a dit bah, pourquoi tu fais pas Trello aussi Un Trello pour ton fan game et ben a du j'ai vendu, Trello. On a bien rempli à côté c'est moi le tableau dans lequel on a mis nos tâches terminées, nos tâches en cours classées par priorité. tâches à faire classées par priorité si elles sont en cours ou pas. Alors je me fais une petite parenthèse sur un concours trio que je surligne ici de Blade Raid. Quand je vous dis qu'entre fan game, on se croise, on s'entraide, bah, j'ai participé à un concours qu'il avait fait parmi ses, sa, sa fan de. sa base de fans. Bon bien sûr, j'étais hors catégorie parce que je fais partie de son équipe, tout comme il fait partie de mon équipe, et oui, hein. quand je vous parle d'entraîne entre game et d'alliance. et voilà, vous en avez la preuve vivante. Donc c'était assez sympathique comme expérience, j'ai écrit une de ses quêtes, je lui ai fait un dessin, et euh, je sais plus quoi d'autre, je lui ai fait encore autre chose. Bref, hein. oui, je lui ai écrit une petite fanfiction sur un combat Pokémon médiéval fantastique, voilà, c'était ça. Et je vais vous montrer dans le même esprit une autre tâche qui est en seconde priorité, donc elle n'a pas été encore faite c'est sprinter les starters de rond pour son fan game Pokémon Javs. Voilà, encore vous avez une fois de plus l'illustration de l'entraide et du croisement qu'il y a entre nous, fan game. Quoi qu'il en soit, pour se focaliser sur Pokémon de Sacré de ben bah, vous voyez qu'il y a beaucoup de tâches en cours euh, qui ont été initiées récemment avec euh, une, une checklist histoire de savoir euh, où on en est. Donc en ce moment, on se focalise donc sur l'introduction du jeu et sur le site web, euh, ce sont les tâches qu'on est vraiment en train de faire. Et j'espère à la prochaine vidéo vous montrer un site web tout beau, tout propre, euh, responsable design, avec de gros remerciements pour Cotens. Euh, bien qu'on va participer à l'image de l'Inouivre et du Serragon, évolution de ce bordeaux on va, on, on va travailler tous les deux main à la main dans cette tâche. Et ainsi s'achève ce cinquième épisode du Grimoire du Phénix sacré. Donc voilà, vous êtes au courant, le fangame est désormais sur les rails. Il est allié à une demi-douzaine d'autres fangames où on s'entraide entre nous. Donc c'est de bon augure pour l'avenir du phénix sacré. Restez fidèles et à la suite pour de nouvelles aventures